Question déchets, nous avons tous un rôle à jouer. Épuisement des ressources naturelles, nouvelle réglementation environnementale, augmentation des coûts de traitement, la réduction des déchets est un enjeu majeur pour notre avenir à tous. En 2020, la CCBA a produit 558 kg de déchets par habitant. Pourtant, l'analyse de la composition de nos ordures montre un potentiel de réduction de 158 kg. Regardons ça d'un peu plus près. Si 28% de nos ordures ménagères ne sont pas valorisables, 72% pourraient être valorisées. Le traitement de ces déchets a un coût très lourd pour notre collectivité. Un effort de tri de nos sacs d'ordures ménagères résiduelles permettrait de réduire de 50% le coût de traitement. Pour réduire les coûts, la CCBA a décidé d'optimiser la collecte des déchets sur tout le territoire, notamment par l'installation de points d'apport volontaires un mode de collecte au moins deux fois moins cher. En parallèle, la CCBA poursuit le déploiement de la tarification incitative, la TOMI, applicable dès 2024. La TOMI utilise un mode de calcul plus juste, composé d'une part fixe et d'une part variable. C'est cette part variable qui vous permettra d'agir sur le montant de votre TOMI. En commençant dès aujourd'hui à produire moins de déchets, vous serez prêt à avoir de nouvelles habitudes en 2023 et donc à maîtriser votre part variable sur l'impôt foncier en 2024. Au quotidien, nous pouvons tous devenir acteurs de notre production de déchets. Changer nos modes de consommation, adopter de nouveaux gestes de tri, valoriser au maximum les déchets, ce n'est pas si compliqué. Alors, n'attendons plus Devenons tous acteurs du changement.